Actuellement, aux confins de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Dix jours de confinement. Dix jours de confinement blottis dans le couffin qu'est mon appartement. Et je me régale. Je me régale du temps et sur le canapé je m'affale. Je me délecte. Je me délecte des moments à titiller sans délai mon intellect. Je savoure. Je savoure à fariner, beurrer et remplir les plats au four. Je m'occupe. Je m'occupe à créer et à réinventer les différentes façons de communiquer. Je m'isole, ici ou là, entre ces murs, ce plafond et ce sol. Je m'oxygène. Je m'oxygène car besoin de temps à être seul avec moi-même. Dix jours de confinement, blotti dans le fin qu'est mon appartement. Au confin de mon confinement, je traverse les émotions. D'abord la déception. La déception de l'annulation de voyages et de projets, qui est plutôt égoïste, mais je l'ai vraiment mal pris au début. Après, il y avait de la colère. de La colère de ne pas avoir agi avant, et surtout de la peur. La peur de l'évolution du virus, de perdre des proches. Au début d'ailleurs, je comptais les jours qui rapprochaient de la fin de la période d'incubation. Et je me suis mis à penser à beaucoup de choses différentes. Et j'ai développé aussi un mélange entre de la peur et de la colère, notamment quand je pensais à la situation du médico-social, à la situation des personnes réfugiées, notamment à l'ESBOS, aux femmes battues, au SDF, ou encore aux enfants sous protection de l'enfance. Ça me fait peur, mais j'espère que ça permettra une prise de conscience et des améliorations. Après, il y a eu des peurs aussi plus légères, comme typiquement la peur de s'ennuyer. D'ailleurs, dès les premiers jours, j'ai craqué et j'ai pris un abonnement Netflix. Oui, finalement. J'avais aussi dit que j'organiserais ce temps pour faire des choses utiles. ranger, trier, faire du sport, apprendre une nouvelle langue. Ma famille était très contente de ces résolutions. Mais devinez quoi Je n'ai pas pris le temps de faire une seule de ces choses. Et ma chambre est une vraie jungle. Après, c'est plutôt positif parce que j'ai fait d'autres choses. Je passe du temps en famille, j'appelle des amis, je joue, dessine, lis. Je me suis mis à jouer du kalimba. Et j'ai fait une tarte au citron hier, vous m'en direz des nouvelles. C'est plutôt bien passé. En fait, je pense qu'il y a du positif dans tout ça. Et euh, j'en tire qu'il qu faut prendre le temps de vivre, de faire des choses qui ne sont pas utiles, mais qui font du bien. Au confin de mon confinement, je me rends compte que je n'avais plus le temps. Le temps est un luxe que peu de gens possèdent. Il faut du temps pour cuisiner, pour parler avec ses voisins, avec sa famille, ses amis, faire ses courses à pied ou planter des fleurs à son balcon. Et pourtant, c'est du temps qu'il nous faudrait tous pour esquiver la facilité de la voiture, des plats préparés, pour partir trois semaines à pied plutôt que trois jours en avion, histoire que nos gamins et leurs gamins après eux aient le temps de grandir dans un monde où les crises et les urgences leur laisseraient un peu de répit de temps en temps. Écoutez-moi me plaindre de mes journées qui courent. C'est pas moi qui ai le souffle trop court. C'est notre société toute entière et bien trop de personnes en ce moment. Alors en attendant que tout aille mieux, j'essaye qu'à mon soleil à moi, il fasse toujours beau temps. Au confins de mon confinement, je prends du poids. Le poids que j'ai perdu, ma mère en fait son challenge, son combat, son défi du confinement. Si pour moi reprendre les simples kilos que j'ai déjà perdus, ça me va. Pour ma mère, quelques kilos en plus, ça sera toujours ça de prix. Du coup, nous en sommes au dixième jour du confinement et moi j'en suis à 3,5 kilos de plus. Ma mère est très forte. Du coup, ben je mange. Patate au beurre, haricots au beurre, rouelle de porc, gratin de chou-fleur, foie de veau, barbecue, spaghetti boulettes, pâté, rillettes, saucisson, terrine, jambon, pintade, bavette, crêpe, bugne, langue de chat. J'en oublie certainement. Et si ma mère baisse sa garde, c'est pas grave, parce qu'il y a mon père, qui est là à grands de mais fini, toi qui es toute maigre. Heureusement, mon frère est là pour me faire boire.